Bonjour les amis. Aujourd'hui je m'attaque à un sujet que je n'ai jamais abordé depuis mon commencement sur YouTube. Il s'agit des jeux vidéo. Je vous présente 20 vidéos sur le PDF que je vous réserve dans la description. Il suffit de cliquer sur le premier lien que vous rencontrez pour choisir le sujet qui vous parle le plus. Il n'y a pas tous les jeux vidéo dans cette liste. Je recommande à tous ceux qui seront sur leur fin de me réclamer le nom de leur jeu favori. Je leur réserverai volontiers une autre vidéo pour me concilier avec eux. Maintenant, voici le top 20 des jeux en monde ouvert de tous les temps. Pour cette liste, on va passer en revue ce qui se fait de mieux quand il s'agit de permettre aux joueurs de vagabonder librement au milieu de paysages étendus et tentaculaires. Pour rester juste, nous n'évoquons qu'un seul titre par franchise. Il n'y aura pas non plus de MMORPG puisque ces mondes la changent et évoluent constamment. C'est parti Far Cry 3, Walkthrough, Gameplay Croisillon 01 FR, Atterrissage difficile. 2. L'Enfer sous-marin. Subnautica. Un excellent jeu de survie aquatique. 3. Une équipe talentueuse sur Just Cause. Titre non contractuel. On a joué à Just Cause 2 et on n'est franchement pas doué. 4. Let's Play Stalker, Shadow of Chernobyl, épisode 1. Let's play Stalker, Shadow of Chernobyl, d'accord Dans Stalker, Shadow of Chernobyl, les joueurs prennent le contrôle d'un récupérateur de combat illégal dans la zone surnaturellement trempée autour de Chernobyl. 5. L'ombre du Mordor, épisode 1 plaire ou FR 1080 par Bob Lennon Bienvenue au Mordor. Suivez la quête épique du Lennon alors qu'il désacralise toute l'œuvre du démoniaque Sauron. Combat grandiose, attaque nudistes psycho pouvoir attendre les pauvres forces armées du Seigneur des Ténèbres, confrontées à un Lennon encore plus schizophrène qu'avant. 6. Simpson Citerun Longplay. Mise à jour pour les personnes qui demandent comment jouer à ce jeu. Vous avez besoin d'un disque physique, CD-ROM, pour que le jeu fonctionne correctement sur PC. Il m'est arrivé d'avoir une vieille copie qui traînait. Vous avez également besoin d'un lecteur de disque sur votre ordinateur pour insérer le disque. 7. Marvel's Spider-Man PS4 2017 E3 Gameplay Découvrez la démo de gameplay de Marvel's Spider-Man présentée au Sony PlayStation Media Showcase 2017. À venir en 2018 sur PS4. 8. Horizon Zero Dawn E3 2016 Gameplay vidéo PS4. Lancé le 28 février 2017, Horizon Zero donnait un nouveau jeu de rôle d'action exaltant en monde ouvert exclusivement pour le système PlayStation 4, développé par Guerilla Games, créateur de la célèbre franchise Killzone de PlayStation. 9. J'ai réussi ma vie. Dark Souls 3. J'exige au moins 10, j'aime, pour l'intervention de Shaya. Dixit Squeezie. 10. Nier Automata, gameplay walkthrough par un prologue, full game, PS4 Pro. Nier Automata PS4 Gameplay Procédure pas à pas PS4 Pro 1080p 60fps Guide de jeu complet Let's Play présentant le nouveau Genier 2 dans 2017. Procédure pas à pas complète couvrant tous les boss, tous les combats de boss, toutes les cinématiques, tous les niveaux, tous les personnages, le boss final et la fin complète. 11. Unstoppable Moron Max Nuclear Wasteland Noticeable E-Wars Fallout New Vegas je suis un affilié de Gamersups ce qui signifie que je fais de l'argent quand vous l'achetez, alors s'il vous plaît l'achetez. 12. Ça vaut le coup Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed Odyssey est-il une simple suite à Origins Qu'y a-t-il de vraiment nouveau C'est vrai qu'on peut faire du dauphin Vidéo réalisée en opération spéciale avec Ubisoft. Mais conditions, l'éditeur doit être ouvert à la critique positive et négative. L'éditeur ne peut pas intervenir dans la conception de la vidéo. Je suis seul à choisir le format et le sujet. 13. Batman Arkham City Walks Through Gameplay par un HD 360 PS3 PC. Batman: Arkham City est un jeu d'action-aventure à la troisième personne qui offre une expérience authentique de Dark Knight enracinée dans une histoire originale et captivante ainsi qu'une combinaison de combats au corps à corps, de furtivité, d'enquête et de jeux de défis basés sur la vitesse. 14. Red Dead Redemption 2 Combat et Open World Free-Home Gameplay Red Dead Redemption 2 est un jeu vidéo d'action-aventure sur le thème occidental développé et publié par Rockstar Games. Le jeu est une préquelle du jeu Red Dead Redemption de 2010 et la troisième entrée de la série Red Dead. Situé en 1899, il suit l'histoire du hors la Arthur Morgan, membre du gang néerlandais Vanderlind. 15. Metal Gear Solid 5 Phantom Pain Free roam gameplay croisillon 1. Juste une petite vidéo d'un gameplay en itinérance libre en Afghanistan. 16. 12 amazing Minecraft Creation you won't believe. Minecraft est le deuxième jeu vidéo le plus populaire de tous les temps. Il est populaire depuis environ 8 ans maintenant et que vous soyez un enfant ou un adulte, le jeu peut être apprécié par tout le monde. 17. Grand Theft Auto V, GTA V, Story, Cuts and Game Movie, DW, Gameplay. Joué par Fallon166 est une longue vidéo, mais elle en vaut la peine. Rockstar a créé l'un des meilleurs jeux auxquels je n'ai jamais joué, et c'est un achat incontournable pour tout fan de jeu. Il s'agit d'un film de jeu complet, comprenant tous les éléments cruciaux du gameplay et de l'histoire. Assurez-vous d'aimer, de commenter et de partager si vous avez aimé. 18. The Elder Scrolls 3 Morrowind Sound Trash Full. The Elder Scrolls 3 Morrowind Dust. Composé par Jeremy Soule. 19. The Legend of Zelda Breath of the Wild, full gameplay walkthrough par 1-1080p, no commentary. Procédure pas à pas de The Legend of Zelda Breath of the Wild Partie 1 Cette procédure pas à pas de The Legend of Zelda Breath of the Wild couvre le jeu complet The Legend of Zelda Breath of the Wild avec tous les combats de boss, toutes les cinématiques, la fin et toute l'histoire principale. Concours The Legend of Zelda Breath of the Wild 20. A Night to Remember, Launch Cinématique, The Witcher 3, Wild Hunt Régalez-vous des yeux sur une représentation captivante de ce qu'est The Witcher 3, Wild Hunt et entrée dans la peau du chasseur de monstres professionnel Geralt of Rivia dans cette cinématique de lancement. Suivez The Witcher 3, Wild Hunt sur Gamespot.com Ce contenu vous est partagé par Hashtag Partage, le guide des offres qui vous sont données par le meilleur formateur du web Hashtag Partage produit au moins une vidéo par jour Autrement dit, hashtag partage, partage bénévolement avec vous aujourd'hui 21 vidéos pour vous faire plaisir. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager à tout va le PDF offert, et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci, et à demain.